Là, là. monsieur Caillou Monsieur Caillou là, là, là, Monsieur Caillou C'est génial Bien joué Tu veux aller vers Monsieur Caillou ah bah y va, y va, y Il, va. il va. est parti Monsieur Caillou. <rire> On est au boxe directement. I C'est un peu de passionné. Vous pouvez vous installer au Sinaïlande, à la petite nouvelle... on a mis les petits plans dans les grands, il y a des PS5, des voyages à Disneyland... Non, c'est pas vrai madame. C'est pas vrai, mais... mais... Non, restez, voyons, s'il vous plaît. Restez. Du coup, il va y avoir plein de petits cadeaux, regardez. Il y a mon collaborateur qui est juste ici, va passer parmi vous, qui va vous donner le micro à partir du moment que vous avez la bonne réponse lors du blind test. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu, on va voir un petit peu votre skill en audio. Est-ce qu'il y a possibilité de passer l'ancien de hier Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test pour voir si vous êtes prêts tous, d'accord On va mettre, un, on va mettre un petit euh, qui n'est pas un, un petit titre, qui n'est pas un titre d'aujourd'hui, et on va voir votre rapidité.